Bonjour à vous qui croyez en l'avenir. Alors, j'avais envie de répondre à certains commentaires. Notamment, là, j'ai un commentaire auquel j'ai envie de répondre, mais alors vraiment euh, très pertinent. C'était sur la, la vidéo de Poutine, justement, où je disais qu'il faisait des expérimentations, qu'il avait besoin apparemment de cette... Euh... Alors, peut-être pas qu'il avait besoin, mais qu'il utilisait euh, la centrale pour faire des expérimentations sur les humains, et qu'on parlait de ça, justement, pour pouvoir le guérir. Et j'ai Dan Dan qui me dit pourquoi Poutine aurait besoin de cette centrale alors qu'il en a en Russie où il peut être tranquille C'est une super question. De plus, en période de guerre, alors que le monde entier a les yeux rivés sur lui, difficile à croire, je comprends. La centrale avait des problèmes techniques avant, bon. Alors Dan Dan, c'est super intéressant comme question. Alors comme c'est de la voyance, moi j'ai pas fait une, une analyse logique, hein, donc je, je, vais, je vais te répondre en voyance. Je vais me poser la même question, je vais te reposer, je vais poser la question en voyance. Et on va voir pourquoi. Parce que c'est pas, pas nouveau que des gens fassent des choses qui ne sont pas logiques et et on ne sait pas pourquoi. Donc, pourquoi Poutine aurait besoin, a besoin de la centrale donc en Ukraine, la centrale nucléaire en Ukraine, alors qu'il en a en Russie. Pourquoi Poutine, et en plus que tout le monde a les yeux rivés sur cette centrale, donc pourquoi Poutine a besoin de cette centrale, justement, pour faire ses expérimentations Alors, on me parle de, de justice, on me parle de justice, de mettre de l'ordre, on parle de justice internationale, de l'ordre au niveau international des gens, et on me parle de silence c'est plus raisonnable au niveau, alors c'est l'argent mais c'est aussi le physique, euh, apparemment apparemment pour lui c'est plus simple de faire les choses devant tout le monde ici où personne ne se douterait parce qu'il est carrément en train de faire des choses assez catastrophiques d'après ce que je ressens, c'est plus simple pour lui de le faire là que de le faire chez lui, D'autant plus, alors on parle d'international, l'international, c'est en fait parce que ça lui donne de la main d'oeuvre qui n'est pas russe. Il peut expérimenter sur des gens qui ne sont pas russes. Et ça, c'est carrément sur place, c'est assez pratique. Je parle comme je, comme je le vois, hein. attention, euh, c'est pas moi qui pense comme ça, qu'on soit clair. C'est absolument une... toujours pareil, ouais, c'est horrible. Euh, pourquoi Poutine Je vais reposer la question pour une meilleure réponse. Donc pourquoi Poutine se sert de cette centrale plutôt que ses centrales à lui, la centrale d'Ukraine alors on parle d'une femme, mais ça c'est à voir, qui lui tourne le dos. On me parle d'une femme qui lui tourne le dos. Une femme qui cherche une stabilité, qui lui tourne le dos. Apparemment, il y a une femme qui l'empêche de faire ce qu'il veut, qui est cette femme par rapport à Poutine. Quelqu'un qui a des doutes et qui remet en question, qui remet en question ce qu'il fait. Une femme de science. Donc il y a une femme de science qui a l'air de remettre en question ce qu'il fait au niveau médical. Et du coup, il commence à faire ce qu'il a envie. Alors, aussi étonnant que je sois, je suis en train de dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de le bloquer, qui l'embête, donc une femme, et qui veut faire ce qu'il veut, et que là où il est, dans cette centrale-là, Zaporizhia, la centrale en Ukraine, il peut faire ce qu'il veut, sans avoir le regard de cette femme. Donc, Poutine, apparemment, n'est pas tout seul, même s'il a l'air comme ça, à prendre des décisions. Il a l'air de pouvoir prendre toutes les décisions qu'il veut, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui le bloque justement à ce niveau-là. Et ce qu'on me dit, c'est que là, dans la centrale nucléaire, de, de, de, de, en, en Ukraine, il peut faire ce qu'il veut, vraiment, tu vois, et s'occuper du cœur. Alors après, on me parle, ça peut être aussi le fait qu'il y ait, qu ait quelqu'un qui soit spécialiste dans le cœur et qui l'aide là-bas, qui ait tout ce qu'il faut. Est-ce que vraiment, est-ce que... Est-ce que, est que, est que Poutine... Pourquoi Poutine a besoin de... voilà... Donc quelqu'un qui travaille effectivement dedans. Dans la science, donc on me reparle de la science. Hein. Et c'est dans le physique, c'est dans le matériel, mais dans le physique. Parce que là, on parle vraiment de physique par rapport à lui. Donc Dan Dan, on n'a pas... pas... C'est vrai qu'on ne comprend pas forcément pourquoi il a besoin, et que même si on se dit que c'est à cause de cette femme-là, justement, qui, euh, qui le bloque, qui l'empêche de faire ce qu'il veut ailleurs, et qu'il a besoin de cet endroit-là. On le saura déjà, on le saura après. J'en suis presque sûr, comme on a su pour Hitler, on le saura après. Et, euh, et apparemment, il a des bonnes raisons de, de vouloir cet endroit-là et, et pas un autre. Et est-ce que la centrale, la centrale apparemment avait des problèmes techniques Tu me dis avant le conflit et a été bombardée par les Bon, ça c'est qu ce qu'on pense. Hein est-ce que, est-ce que, est-ce que la centrale a des problèmes et est-ce que la centrale est en rapport mais d'un autre côté, tu me dis que c'est Zelensky qui a, qui a bombardé la, la centrale nucléaire, donc c'est peut-être réellement ça, c'est peut-être que Zelensky voudrait récupérer la... enfin, ne veut pas que ce soit au moins de Poutine, parce que c'est quand même très chaud de bombarder la centrale nucléaire. Il faut être quand même bien allumé, donc il doit y avoir des grandes raisons. Pourquoi Zelensky Pourquoi Zelensky Encore une bonne question, pourquoi Zelensky a bombardé la centrale Pourquoi Zelensky a bombardé sa centrale C'est un choix déjà, il a, il a voulu le faire. Bon, il avait envie, on a compris, c'est un choix, il avait envie, d'accord Il y a un mensonge là-bas, donc ça confirme ce que je dis. Il y a un mensonge là-bas, sous-jacent, en retrait, et certainement sous terre ou quelque part là-bas. Et il a voulu commencer à faire des changements. Est-ce que ça s'arrête, en fait Zelensky Dans Zelensky, ce qu'il a voulu, c'était bloquer les changements qui sont en train de se faire et les mensonges qui sont dans cette centrale. C'est dingue de, de bombarder une centrales nucléaires, peu importe la raison, mais, mais, mais pour lui, c'était légitime, en tout cas. Voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Maintenant, c'est vrai que c'est assez compliqué, parce que ce n'est pas une question de, de, de croyance. Hein. Je veux dire, on voit des choses en voyance qu'on ne comprend pas forcément, parce qu'on parce que ne comprend pas la logique des gens. On comprend pas la logique de Zelensky, on comprend pas la logique de Poutine, et même si on les comprend, c'est pas évident à, à accepter en tout cas. Et voilà, donc je t'ai répondu à ta question et à ton, à ton commentaire, et je te souhaite, je vous souhaite à tous une excellente, une excellente journée, pleine de bonheur et de spirituel, et à très très bientôt